Dans la palette d'outils, on clique sur Outils de bureau. Le bureau de Windows étant accessible, on lance Word et on ouvre le fichier tableau-du-louvre.doc. On affiche l'aperçu avant impression et on règle la taille du zoom pour optimiser l'affichage. Dans la palette d'outils de bureau, on clique sur l'outil Caméra et on sélectionne le mode Capture d'écran partiel. Dans la page Word, on délimite la zone de capture. Dans la fenêtre Capture d'écran de caméra, on choisit Page actuelle. La capture est faite on peut fermer word pour retourner dans le paperboard dans la palette d'outils de bureau on clique sur l'icône correspondante on prend l'outil sélectionné on dispose l'image dans la page du tableau et celle ci étant sélectionnée dans le menu contextuel on clique sur le menu d'édition d'objet, puis sur verrouiller ainsi rien ne bougera quand les élèves viendront compléter le document On peut préparer une deuxième page du tableau comportant le corrigé. Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique. La page étant sélectionnée, dans la barre de menu, on choisit « Éditer dupliquer ». Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. On est bien sur la page 2. Pour saisir le texte du corrigé, on prend l'outil « Texte ». Dans la barre des attributs de texte, on choisit la police. « Arial ». La taille 16 la mise en gras et la couleur noire. Tous les textes auront désormais ces attributs. On tape les éléments du corrigé. Pour aligner les textes verticalement avec précision, on prend l'outil sélectionné, on clique sur le premier titre de tableau et en maintenant la touche contrôle enfoncée, on clique successivement sur les deux autres titres. Dans le menu contextuel, on sélectionne le menu d'édition d'objets, ensuite transformer, puis aligner et enfin aligner à gauche. On répète la même opération pour aligner à gauche les noms des peintres et les périodes. Pour aligner les textes horizontalement avec précision, on prend l'outil sélectionné, on clique sur le premier titre de tableau et en maintenant la touche CTRL enfoncée, on clique successivement sur le nom de l'artiste et la période, on choisit transformer, puis aligner et enfin aligner en haut. On répète la même opération pour les deux autres lignes. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail en activant la commande « Fichier »« Enregistrer sous ».